Commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. La ténèbre était sur la face de l'abîme. Et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Elohim dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Et Elohim vit que la lumière était bonne. Et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. En effet, depuis la création, l'être humain a perdu son identité. Nous avons perdu l'identité que le Créateur a donnée aux hommes. Et aujourd'hui, la terre est plongée dans le chaos. Et nous vivons la fin des temps. Sans celui qui a créé le ciel et la terre, l'être humain est perdu. Et aujourd'hui, il t'appelle à lui. Aujourd'hui, ce Créateur nous appelle à lui. Parce qu'il a tant aimé l'humanité. Tant aimé l'humain qu'il a donné sa vie. Il est venu en tant que Fils sur Terre afin de restaurer l'identité que nous avions perdue et afin que nous soyons sauvés à cause de son amour pour nous. Voilà pourquoi ce Créateur merveilleux a donné ce nom, ce nom qui délivre, qui sauve. Il a tant pleuré pour l'humanité, tant pleuré pour toi. Tant pleurer pour moi Et aujourd'hui, cet album, ces chants te sont dédiés Toi qui entends sa voix N'endurcis pas ton cœur Il veut te montrer à quel point il t'a aimé Il veut te montrer à quel point il te connaissait Depuis avant la fondation du monde Il a tant pleuré pour toi Tant versé des larmes Qui a connu l'amour du Créateur qui a connu l'amour du Créateur Celui qui le rencontre ne peut que se prosterner devant lui. Car ce qu'il a fait hier, il veut le faire aujourd'hui, dans ta vie, car il est le même éternellement. Et cet album a été créé pour chanter ses chants à sa gloire, pour exprimer son amour pour moi, mais pour toi aussi. Oui, Jésus est vivant, oui, le Créateur est vivant. Et il a manifesté son amour pour toi Il a manifesté son amour pour toi Il a gémis à la croix pour toi Il a pleuré et versé son sang Afin que tu sois sauvé Mort et ressuscité Aujourd'hui il vit Dans l'éternité Sur le trône de sa majesté De sa gloire Et chaque jour qu'il se lève à chaque fois que le soleil se couche Ses yeux sont posés sur toi Car son désir C'est de te voir un jour à ses côtés auprès de lui, parce que oui, le ciel existe, le ciel existe, il a préparé une place pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui le craignent, un royaume glorieux. Je vais couler tes larmes devant ma porte, ta parole est sainte. dans ton royaume il n'y a de péché. De péché Transforme-moi Seigneur à ton image Purifie-moi Seigneur à ton image Tes larmes devant ma porte Tes larmes devant ma porte